Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier rendez-vous citoyen. Pour ce premier rendez-vous, nous allons parler du terme compétence, car il est très important, nous allons le voir, pour de nombreux textes et articles que nous allons aborder. Le terme compétence, à ne pas confondre avec une compétence d'une personne qui concernerait son acquisition de savoir ou par la pratique ou l'expérience. Non, nous allons parler de la compétence d'État, une compétence d'État, est, une, est, un, est le pouvoir de, juridique de cet État ou de cette région à accomplir certains, certains actes politiques et des décisions politiques. Par exemple, lorsque la France a signé le traité de Lisbonne en 2009 avec Sarkozy, il a, la France a délégué un certain nombre de compétences dans le marché, la concurrence, la compétence monétaire et aussi la politique économique euh, sur la santé, sur la retraite, etc. Ces compétences régaliennes donc d'État qui ont été transférées à l'Union européenne font que la France a perdu ses pouvoirs juridiques et politiques sur ces décisions. Pour être plus clair, si la France décidait demain d'interdire le glyphosate, elle se verrait euh, taxée directement par l'Union européenne pour euh, ne pas avoir respecté, par exemple ici, le marché, qui est le marché unique de l'Union européenne, le marché commun. J'espère que le terme compétence d'État est bien défini et je vous donne rendez-vous donc à lundi prochain. Merci. Merci.